Après ces dernières années difficiles, il est important de soutenir les boutiques. C'est pourquoi j'ai pris la décision, parce que j'en avais envie, oui c'est important d'avoir envie, de faire un petit tour à travers la France, dans plusieurs villes, afin de voir un petit peu les boutiques qu'il y a un peu partout. Hein. Et on commence aujourd'hui par... Colmar. Connaissez-vous Colmar Cette ville située dans le Haut-Rhin, à quelques pas de Strasbourg, avec ses maisons typiques alsaciennes et son marché de Noël, mais aussi sa boutique incontournable. Bonjour et bienvenue à Colmar, nous sommes aujourd'hui à Geek Kingdom, première boutique que nous allons donc... Explorer 150 mètres carrés de jeux vidéo, manga, mais pas que, puisqu'il y a aussi des cartes et tout un tas d'autres choses qu'on va découvrir tous ensemble. Allez, c'est parti! Si tu es tout proche du centre-ville, c'est 150 mètres carrés de produits en tout genre, cartes Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, figurines, manga, DVD, jeux vidéo, horreur, t-shirt, casquette, distributeur de choupa-choups, peluche et j'en passe. Salut Jean. J'aime beaucoup la boutique, déjà parce que je suis gamer et surtout pour son choix, parce qu'il y a autant du rétro que du récent. Et je suis aussi joueur de Yu-Gi-Oh non, ça c'est un secret pour personne. Là aussi tout y est, cartes à l'unité, booster, figurine, idem pour Pokémon. Hein. Là aussi du choix pour les collectionneurs et j'ai même pu voir un petit Dracofeu euh... AP ah, max. Niveau figurine, rien à dire, c'est fourni de chez fourni, il y en a pour tous les goûts. Ils organisent des tournois Yu-Gi-Oh, Dragon Ball et Magic à Colmar comme à Strasbourg. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais il y a aussi une boutique dans le centre-ville de Strasbourg près de la gare. En bref, c'est une boutique que je recommande et en plus, ils viennent de lancer leur site internet, donc n'hésitez pas à aller passer commande, hein. le lien est dans la description. Ah et j'ai acheté aussi une tin box 2021 et j'ai pu choper un petit Zeus accessoirement donc euh, si la chance peut aussi vous sourire n'hésitez hein, pas. L'objectif de ce genre de vidéo c'est aussi de vous montrer trois points forts principaux de chaque boutique et on va commencer avec les du coup les trois points hein, principaux de cette boutique la boutique de Colmar Kingdom. Premier point l'accessibilité proche du centre ville le parking du cinéma à côté bref c'est assez facile d'accès vous ne vous y perdrez pas. En deuxième point, le choix des produits. Comme je l'ai dit, ils sont divers et variés, et vous trouverez forcément ce que vous cherchez. Et enfin, dernier point, les tournois. Pour en avoir fait à Geek Kingdom, l'ambiance est vraiment top, ainsi que les joueurs qui s'y trouvent. Bien évidemment, la boutique possède plein d'autres qualités, mais je vous laisserai voir ça lorsque vous irez. En attendant, on se voit très prochainement dans une autre ville, puisque ça va être un petit peu le principe de l'émission. Du coup, je vous dis à très bientôt, salut à tous